Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de euh, Les courbeaux, les hiboux et les courbeaux, écrit par Asseyid Mohamed, traduit par Hicham Kriv, de la part de la série Kalila et Dimna. On raconte qu'il y avait sur une très haute montagne un arbre imposant, feuillage épais, dans lequel nichait un groupe de courbeaux. Près de ces arbre se trouvait une caverne dans laquelle s'était établi un groupe d'hébous. Mais avec le temps, la hymne s'accentua entre les deux parties, les courbeaux et les Il arriva que le roi des et ses compagnons attaquèrent, attaquèrent, attaquèrent de nuit le groupe de courbeaux dans leur lit et faisant un grand nombre de sujets et des prisonniers. Puis, au matin, les corbeaux qui servient, qui euh, se rendirent chez le roi et se plaignirent à lui de ce que leur firent subir les bouts. De ce fait, ils demandaient à le roi d'exprimer son avis au sujet de cette affaire. Pour sa part, le roi des Corbeaux disposait de cinq ministres, auxquels il avait recours lors d'événements inopinés. Il les consulta alors afin que chacun donne son avis sur l'événement qui se produisit. Le premier dit, le sage et celui lorsqu'il aperçoit un ennemi devant lui ne s'expose pas et n'expose pas autrui au danger. Et en cela réside son salut et celui de ceux qui l'ont tout: le sage et celui, lorsqu'il aperçoit un ennemi devant lui, ne s'expose pas, ne s'expose pas. Et ne ex s'expose pas. Et n'expose pas autrui, au danger. Et en cela réside son salut et celui de ceux qui l'entourent. Quant au second, il déclare, « Je ne suis pas d'avis que cela s'appelle une fuite donnée, mais bien au contraire, cela représente une entière sécurité. » Le roi ajoutant, « Je ne pense pas qu'il faille quitter et abandonner notre parti mais plutôt nous avons le devoir de nous préparer à affronter les soit nous le battons et il rebroussera chemin soit c'est soit c'est lui qui a le dessus mais en tout cas on aura fait le nécessaire pour protéger et contre tout notre patrie puis le roi s'adressait au troisième ministre et toi As-tu un avis qui nous aiderait dans la situation dans laquelle nous nous trouvons Il répondit Nous voyons donc des espions qui se forfilent dans les rangs de notre ennemi afin de savoir s'ils veulent une trêve, une somme d'argent. Lui versant une rançon chaque année. Normalement, le sage parmi les rois s'il remarque de la part de son ennemi son désir d'obtenir cette rançon se doit de l'anticiper l'anticiper l'anticiper afin de se protéger lui et de son pays ensuite le roi s'adresse au quatrième ministre quel est ton avis concernant cette affaire toi il répondit je pense qu'il serait plus judicieux que nous quittions notre patrie et que nous supportions l'exil, que de nous plier, que de nous plier à l'ennemi et que nous regarderions avec dédain et ne ferait subir le tourment, le tourment de la vie. Je pense qu'il serait plus judicieux voilà que nous quittions notre patrie et que nous séportions l'exil que de nous plier à l'ennemi qui nous regarderait avec dédain et ne ferait sévir les tourments de la vie enfin il dit au Seigneur et toi qu'en penses-tu elle répondit, le sage est celui qui ne se estime pas l'affaire de son ennemi et ne se lance pas dans un combat contre quelqu'un de plus fort que lui sans y être préparé. D'accord? Et quand à mon avis sur le combat contre notre ennemi, les corbeaux, les hulots, euh, venaient pas sans savoir mon inversion dans ce dernier. De ce fait, je pense que le fait d'utiliser la ruse est le meilleur moyen pour parvenir à ses fins. Quelle est donc cette ruse Quelle est donc cette ruse pour parvenir à ses fins demanda le roi des corbeaux. Le corbeau répondit oh, :« Au roi, au oh, roi. » Ô roi, tu te dois de m'assumer et des coups de bec devant les autres corbeaux. D'accord que tu m'arraches les plumes et la queue, puis que tu m'abandonnes seul sur la racine de cet arbre. Et enfin, que le roi et son armée Quitte le pays vers une destination que l'ibou ignore totalement. Le roi rétorqua :« Comme ça Mais mais mais mais mais mais comment Mais mais mais comment pourras-tu supporter cette situation et demeurer tout seul dans un endroit où tu risquerais de périr, de mourir ?» Le corbeau répondit. J'espère endurer la douleur afin de m'enquérir de la situation des hiboux et d'atteindre les endroits où ils se retronchent, où ils se regroupent. Et par ce billet, et par ce motif-là, je pourrai les tromper, puis je reviendrai vers vous. Notre roi ne pourrions ainsi lancer une offensive. Une attaque contre eux et obtenir de ce que l'on voulait. Alors, quand la nuit tomba, le roi des bouts lança une attaque contre les corps. Comme d'habitude, comme chaque nuit. Mais ces derniers avaient déjà quitté l'endroit. Puis, lorsque les hiboux entendirent le gémissement du courbeau, entre guillemets et gémissement mais c'est pas comme rien, euh, yeah, le roi se dirigea vers lui, l'interrogea au sujet du courbeau et lui dit Qui t'a fait cela et pourquoi Qui t'a fait cela et pourquoi le roi des corbeaux et ses assistants voulaient attaquer les hiboux et il m'a semé l'affaire. Alors qui parle ici, bien sûr, c'est le blessé entre guillemets. Le cinquième ministre, bien sûr, du corbeau. Le roi des corbeaux et ses assistants voulaient attaquer les hiboux et il m'a semé l'affaire. Mais lorsque j'étais contre cette attaque, moi, vraiment, hein, il me suspecta de prendre parti pour les hiboux. Euh, vous avez bien compris, et qu'il y avait un contact entre moi et eux, ça veut dire les Kobous. ça veut dire les hibou ça veut dire vous, vous, vous, et me faire subir ce que tu vois, monsieur euh, euh, euh, le roi. Puis le roi m'abandonna et s'en alla ainsi que son armée vers une destination que je suis incapable moi, de vous indiquer. J'explique. Le roi corbeaux voilà et ses assistants ses compagnons veulent attaquer les d'accord une sorte de revanche une sorte de revanche et il m'a soumis de vengeance aussi de vengeance de vengeance et il m'a soumis l'affaire c'est moi le responsable de cette attaque c'est moi le chef de cette attaque moi c'est le... moi qui vais tout faire mais lorsque j'étais contre cette attaque moi je suis parmi vous il me suspecta de prendre parti pour les hiboux, pour vous, et qu'il y avait un contact entre moi et les hiboux, ça veut dire vous, et me faire subir ce que je vois. Puis le roi m'abandonna, le roi de Corbeau, m'abandonna et s'en alla ainsi que son armée vers une destination que je suis incapable de vous indiquer. C'est une sorte de ruse. Le roi d'Hibou consulta certains de ses ministres au sujet du courbeau, puis l'ordonna de traiter le courbeau avec bienveillance et de l'honorer davantage. Et lorsque le courbeau reprit ses forces, que ses plumes repoussèrent et qu'il prit connaissance du secret d'Hibou, il les trompa et se rendit chez le roi d'Hibou et lui dit les hiboux sont établis sur une montagne où l'on voit Et après de cette montagne il se trouve un verger avec un troupeau de moutons. Il est inévitable pour nous de trouver là-bas un feu. De le jeter sur les portes de sortie des baux, et celui d'entre eux qui en sortira sera brûlé. Et celui qui restera à l'intérieur s'asphyxiera. Les hiboux sont établis sur une montagne aux nombreux bois et après de cette montagne se trouva un berger avec un troupeau de moutons. elle est inévitable pour nous de trouver l'avant alors un feu de trouver là bas un feu voilà de le jeter sur les portes de sortie, vous et celui d'entre eux qui en sortira sera viré, et celui qui restera à l'intérieur s'asfixera. Les courbeaux suivirent ces directives, les feux furent allumés dans les foyers, dites-vous, et télé le devenir des injustes, agresseurs. Tel est le devenir des injustes agresseurs. Les corbeaux échappèrent ainsi au mal, les bouts, et vécurent une vie paisible. Et donc, c'est donc, donc la fin de ce conte. Le plus important, c'est cela. Il vaut mieux l'apprendre par cœur. Et tel est le devenir des injustes agresseurs. Agresseur, il s'agit ici d'Eibou. Les corbeaux échappèrent ainsi au mal d'Eibou et vécurent une vie paisible. Voilà, c'est tout pour le moment. À très bientôt.